Je savais pas vraiment c'était quoi le Fab Lab, j'avais peut-être déjà entendu le nom. Mais c'est ça, Juan est venu jaser, mon est venu passer à la coop devant, il y a vu que c'était ouvert, il est entré, puis on a commencé à discuter, qu'il nous comptait, comptait ça, je suis comme, ah, wow! Tu sais, c'est comme l'idée que j'imaginais pour le futur, de la co-op et tout. J'ai vu qu'il y a beaucoup de modèles qui existent, il y a des Fab Labs très grassroots qui commencent tout petit, c'est vraiment les gens de la communauté qui le portent. Tous les modèles sont possibles, c'est de voir, ok, quelles avenues... Euh, on les montre, finalement, lesquels fit le mieux avec notre projet. Ça me fait très plaisir de vous accueillir à l'espace Fab Lab. Aller voir plus en profondeur avec des gens d'ici qui portent sur projet pour leur donner un coup de main dans un mode qu'on pourrait appeler de, de, de, de co-développement ou collaboratif. Le je travaille sur euh, la création d'un makerspace, un endroit pour que le monde puisse créer, construire, travailler sur des projets. Parce que c'est ce, surtout le monde qui a accès euh, à des équipements ou à un essor pas le projet. On parle ici par exemple de. Euh, de travail de bois, de métal, de plastique. Donc on a beaucoup, beaucoup d'artisans ou d'artistes qui veulent, par exemple, construire un, un objet une table, une chaise. Parce que présentement, le i qu'on conduit est, à, est dans l'institution de l'université qu'on conduit, donc il y a beaucoup de restrictions. Il a, on ne peut pas avoir du monde de n'importe qui, on ne peut pas avoir du monde d'autres écoles. Il faut que ce soit spécifiquement pour le monde en génie, parce qu'on est subventionné par le département de génie. <rire> Je pense c'est pour ça que, que c'est pas, pas assez ouvert à mon goût. Nous, le, le projet était un peu inspiré par un, un panel qu'on a vu au Maker Fair à, à New York. Donc des gens de Boston, de New York, euh, d'Amérique du Sud qui ont justement mis des ateliers euh, ouverts au public pour que les gens puissent euh, créer leurs projets. Nous, ça nous a vraiment inspiré. Puis on a vu l'opportunité dans notre, dans notre communauté de de Sherbrooke à, à réaliser ce genre de projet Justement, une des grosses questions à Sherbrooke, c'est comment on intègre ça euh, dans la ville et d'offrir un, un service qui est accessible à sa communauté. Donc, euh, autant on a besoin de, de gens euh, qui sont intéressés à participer à la démarche pour travailler avec nous, qu'on a besoin de mieux connaître les, les futurs utilisateurs de la fabrique. C'est une ville qui me tient euh, d'accord. Un de mes coucheurs de, de la discussion, ça a été vraiment lorsqu'un participant a proposé l'idée que euh, le rôle des professionnels de l'information, c'était vraiment d'accompagner les participants des Fab Labs à documenter. Donc, vous clairement qu'on va comprendre que si moi, je suis là pour vous aider, je ne peux pas faire tout 24 sur 24, prendre des notes, prendre des photos, filmer, faire des copies de vos fichiers, et ainsi de suite. Mais si vous le faites, dans un an, deux ans, quand vous allez faire en « Ah fait, ça fait du quand qu'on a fait telle animation, on a plus de traces de ça. » Il faut trouver des mécanismes pour en, entraîner les, les, les, les, la communauté à documenter ces projets. C'est quelque chose qui va, je pense, qui, qui est de l'ordre de vraiment s'approprier la vision derrière le projet des Fab Labs. Je pense que le but de l'atelier aujourd'hui, c'est de dire, bon, il existe ces machins-là qui sont des Fab Labs, euh, comment on peut les faire vivre avec la, le reste du monde euh, Ce qui m'a le plus touché, c'est le sérieux avec lequel on, entre, on entrevoit cette relation avec l'extérieur, ce que j'appelle l'interface avec le monde économique ou politique ou communautaire. Les Fab Labs vont s'inscrire de différentes manières, soit dans les pratiques culturelles ou les pratiques économiques.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 et le reste de notre vie, on va peut-être démystifier et se réapproprier justement le contrôle sur l'ensemble. Et que si on pense l'ensemble de notre vie matérielle comme, euh, comme transversale dans nos vies, on va peut-être se dire bien, il est possible, dans le cas des Fab Labs, que je développe, que j'imagine, que je répare des objets que je n'irai pas acheter dans, sur le marché, dans l'économie marchande. Donc euh, moi j'ai proposé deux ateliers. La, la première de c'était euh, celle qu'on vient de faire aujourd'hui qui était euh, de construire dans le fond une antenne en oreille de lapin pour vraiment pas cher avec des trucs que j'avais chez moi. C'était absolument du recyclage. Ça coûte environ 2-3 dollars à fabriquer. Pour montrer aux gens qu'on peut avoir la télé numérique. Ça va payer une fortune. Et l'autre atelier c'était de construire un mur vidéo. Un mur vidéo c'est plusieurs écrans qu'on assemble ensemble pour en former une grande avec euh, le Raspberry Pi, qui est un petit euh, ordinateur euh, très populaire à 35$. Donc euh, l'assemblage est le suivant comme logiciel. Donc on a Raspbian, qui est la distribution Linux qui roule sur les Raspberry. Euh, auquel, donc j'ai un auquel j'ai ajouté un projet de Yann Schmidt qui s'appelle Orena. Donc euh, Orena c'est un protocole, un serveur, pour synchroniser tout ça. Yeah, là. Yes. Là, pour moi, un Fab Lab, c'est surtout un endroit, c'est un laboratoire, c'est sûr, ça c'est toute la partie technique, mais c'est un endroit où on peut rencontrer des gens, apprendre des techniques, améliorer nos techniques pour la fabrication, pour nos petits projets de tous les jours. Les Fab Labs sont un espace d'expression ou est-ce que c'est une manifestation de l'intelligence collective. Parce que je arrive dans un Fab Lab. Tu as des gens qui sont là pour, pour t'épauler, pour te montrer comment te servir des outils. Puis la notion de développement durable va arriver quand on participe en groupe à, à quelque chose de plus grand. Puis on est capable de prototyper des trucs qui vont servir notre société ici, dans notre contexte. Donc vraiment, se, se sortir du, du « made in China », se sortir de la consommation, et être capable de, de subvenir à nos besoins de base, mais en le faisant nous-mêmes avec des outils qu'on va partager. C'est pas assez, surtout un grand passage d'idées, je pense. Un passage d'idées, mais surtout un passage d'idées venues d'horizons différents. Et la prochaine étape, ce serait justement d'aller présenter. Euh de faire toute, toutes les formations qu'on qu a eu, être en collaboration avec euh, plusieurs organisations pour nous financer. Et toutes les choses à quoi il faut penser si on commence à avoir de la machinerie un peu plus lourde. J'en pas avec une tête pleine d'idées, mais des idées, des possibles, des choses Un peu comme dernier mot, j'invite les gens à, à venir un peu découvrir notre projet, à venir voir les, les différents volets qu'on qu y présente. Si vous avez besoin d'inspiration pour un projet ailleurs, on est là pour